bonjour les amis alors je viens de donner une conférence tout à l'heure vous avez vu la vidéo où je suis en ce moment à la bol. vous avez vu un public fantastique un public en liesse qui s'est levé et qui a crié pour un conférencier c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir mais ce n'est pas tout vous voyez après ce genre de réunion de conférences d'événement, il y a des réceptions, du réseautage, et je viens de rencontrer une équipe extraordinaire, il faut que je vous les montre, parce qu'ils ont tellement été audacieux avec moi que je n'ai pas pu leur dire non. Regardez qui sont-ils ouais ouais La belle SNL aventure <rire> <rire> Alors vous êtes qui Alors nous c'est l'équipe de, de rugby du SNRLA, donc Saint-Nazaire Rugby, Loire Atlantique donc on est là pour chercher des partenaires donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis on ira pour notre projet top 2020 en, en pro des deux voilà regardez, regardez le beau produit qu'ils qu proposent vraiment qui pour est... mettre des pauses c'est magnifique alors pourquoi ils sont sur ma vidéo tout simplement parce qu'ils ont fait d'audace ils ont dit on veut être sur vos vidéos et je dis allez on dit on est sur les vidéos salut les gars vous salut, y êtes Salut, Bravo. salut, Bravo. salut à bientôt. merci Michel. faites preuve d'audace simplifiez-vous la vie et soyez heureux au revoir à tous